Les gars, je viens de découvrir un truc. Regardez les gens. Regardez, je vais dans mes danses, tranquille. Là, je viens de voir ça, mec. Mais... C'est très très bizarre. Hein. Je pense que ça va être une danse de RN. Parce qu'il n'y a vraiment rien. Bon allez, ciao les gars. Et dites-moi si vous savez.